Salut Claire Salut Delphine Je te présente ma correspondante américaine. Anne. Bonjour, comment ça va Bien Et toi Super bien Alors Tu aimes Poitiers Oui, beaucoup. Tu as quel cours maintenant Allemand. J'adore. Et toi Tu as quoi Histoire. Histoire Mais non, on a Science Nat. Science Nat Mais non, c'est le mercredi les Sciences NAT. Le mercredi à 8h. Attends, je regarde. Alors, aujourd'hui, 8h, maths. J'ai maths. Maths Ah, non, c'est le lundi les maths. Aujourd'hui, c'est mardi, non Oui, je pense. Alors, mardi, 8h, science maths. J'ai raison. Écoutez, je ne veux pas être en retard. Bon courage pourquoi Parce que c'est difficile les sciences nattes. Mais non, c'est passionnant. Et le prof est sympa. Oui. Ciao Salut Salut Ça va Ça va et toi Pas mal. Il est quelle heure Bientôt 8 heures. Alors, elle marche maintenant Super bien. C'est bien Oui, heureusement. Tiens, voilà les filles. Salut Alors les garçons, ça boucle Super. Bof, pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a Oh, rien. J'ai maths. Tu n'aimes pas les maths Non, c'est nul. Moi j'adore. C'est super intéressant. J'aime mieux le sport. C'est plus cool. Et après, tu as quoi Après les maths, j'ai géographie. Et après, à 11 h j'ai encore maths. Deux heures de maths ce matin. Et toi, Jérôme, tu vas quoi maintenant Maintenant, euh, je ne sais pas très bien. Français ou allemand Tu n'as pas ton emploi du temps Euh, non. Tu n'as pas allemand Si, tu as raison. Tu aimes l'allemand, toi Oui, mais j'aime encore mieux l'espagnol. C'est plus facile pour moi. Tu étudies aussi l'espagnol Et l'anglais aussi. J'adore les langues. Et toi, Marc, qu'est-ce que tu aimes comme cours Eh bien, j'aime l'histoire, la géographie, l'anglais, le français et le sport. Moi aussi, j'adore le sport. Dis, tu as sport cet après-midi Oui, à 14h. Génial Nous aussi Super! Et toi, Jérôme? Euh, je ne sais pas. Mais si! Alors, on a tout sport cet après-midi? Tu vas voir! Le prof est super! Il s'appelle comment? Elle, c'est une femme. Elle s'appelle Madame Crosatier. Il est quelle heure? 8 heures! Vite! Allons-y, on est en retard. Eh bien, Jérôme, tu viens? Qu'est-ce qu'il y a Je n'ai pas mes baskets. Super ce cours de maths Ah oui Oui, vraiment génial Monsieur Ballon explique bien. Finalement, c'est pas mal les maths. Et toi, ton cours d'histoire Pas mal. Dis, il est quelle heure Midi et quart Bah ben oui. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Bah, ben, je n'ai pas mes baskets pour le sport. Regarde mes chaussures. Impossible de faire du sport avec ça. Ça, c'est vrai. C'est difficile. Et alors Bah ben alors, j'aime bien le sport. Je ne sais pas quoi faire. J'ai une idée j'ai deux paires de baskets Ah oui Bravo Attends, à tout de suite Alors Ça va Bof, pas terrible. Regarde. Bah, ça va, non Non, trop grande. Marche mmh. Parfait Arrête, c'est pas drôle Bon, il est midi et demi, c'est l'heure du déjeuner Tu viens Non merci, bon appétit A tout à l'heure Tiens, on a pas sport cet après-midi. Ah oui, pourquoi Parce que madame Crozatier est absente. Elle est malade. Regarde. Oh non On a étude Super, j'ai des devoirs à faire. J'aime mieux ça. 13h27. J'ai mes baskets. Mais on n'a pas sport. Madame Crozatier est absente. C'est vrai Oui, elle est malade. un passeport Et moi qui Tout ça pour rien